Bonjour à tous, ce film en fait, que je vais vous présenter, c'est un film qui a été réalisé dans le cadre du projet Cotera. C'est un projet de recherche action participative sur les coteaux de Cascogne. Euh, avant de vous présenter le film, en fait, je vais vous expliquer un petit peu euh, l'approche en fait, qu'on a adoptée pour reproduire cette vidéo. Ça s'appelle la vidéo participative. Euh, et voilà, et la question euh, qu'on se pose, en fait, c'est est-ce que c'est un outil qui peut servir pour organiser des, des délibérations, des débats entre les gens sur des problèmes donnés Est-ce que c'est un outil pertinent et euh, aussi pertinent pour euh, engager une transformation sociale, puisque la recherche-action, ça vise pas seulement à produire des connaissances, mais aussi à produire des changements euh, Voilà, donc la vidéo participative, ça fait partie de l'approche de la... Alors j'ai mis des diapos en anglais pour... Euh pour réveiller un peu les gens <rire> donc ça fait partie de l'approche de recherche-action participative qui implique à la fois des chercheurs et des acteurs et l'idée c'est que les chercheurs et les acteurs y collaborent autour d'une problématique donnée pour essayer de l'améliorer la, voilà, si possible et donc c'est pas seulement produire des connaissances mais c'est aussi voilà, faire des, des changements et le but aussi de la recherche action participative, c'est d'essayer de réduire des asymétries de pouvoir qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les acteurs qui participent au projet de recherche. Euh, donc, l'origine, ou euh, les origines de la vidéo participative en général, elle est retracée à l'expérience de Fogo, donc c'est une île au Canada. Euh, où l'activité de pêche était en crise, en fait la population dépendait surtout des... enfin, survivait grâce aux, aux aides publiques, euh, et les aides publiques qui se faisaient de, de moins en moins parce que enfin, voilà, donc, du coup il y avait les... toutes les écoles, les routes, enfin, toutes les infrastructures publiques qui se détérioraient et les gens avaient vraiment l'impression qu'on les... Les... Qu les forçait à l'exil en fait. Et, euh, alors n'est pas des chercheurs en fait qui sont intervenus, mais c'est un réalisateur euh, Colin Low et Donald Snowden. Donald Snowden c'était un travailleur social, social pas ça. Euh, Et en fait eux sont venus sur l'île et ils ont réalisé euh, avec les, les pêcheurs un de ces films sur la situation de l'île. Euh, ils ont réalisé en fait, ils ont aidé les pêcheurs à réaliser. Donc c'est les pêcheurs qui ont été formés pour euh, réaliser des films sur leur situation. Et ensuite, euh, bah, ces films, au final, ils ont permis euh, donc aux différentes communautés de pêcheurs sur l'île, euh, qui ne communiquaient pas forcément euh, beaucoup entre eux, d'échanger leurs expériences, et en fait de prendre conscience qu'ils partageaient les mêmes problèmes, et que certains de ces problèmes pouvaient se résoudre euh, voilà, de manière collective. Et aussi, ils ont permis euh, de faire part de ces problèmes au gouvernement canadien, et, euh, voilà. et suite à ça le gouvernement a pris des mesures qui ont permis de, voilà, de former des coopératives de, de pêche et finalement d'assurer le maintien euh, voilà, de la pêche et de la population sur l'île. C'est un peu la success story de la vidéo participative. <rire> euh, donc il faut savoir qu'il peut y avoir en fait plusieurs objectifs euh, pour euh, faire de la vidéo participative, ça peut être simplement euh, voilà, de créer, d'échanger des connaissances autour d'un processus collectif en fait parce que quand on réunit un groupe pour faire un film bah, c'est pas seulement euh, de la technique de faire le film mais c'est de, ré de, de réfléchir ensemble à qu ce qu'on va raconter dans le film comment on va le raconter, qui est-ce qu'on va interviewer euh, quel message on, fait, on veut faire passer donc c'est vraiment un, voilà, un processus collectif de réflexion euh, après, donc, euh, ça peut aider aussi euh, à réaliser, donc ça c'est en, en termes de conscientisation, de réaliser les, les structures économiques et politiques euh, qui euh, oppriment les gens. Donc elle est un, voilà, on a encore un processus de réflexion et pas seulement d'analyser le monde qui nous entoure, mais euh, d'aller plus loin et de vraiment de reconnaître quelles sont les, les causes stru voilà, structurelles euh, d'oppression, de, de domination, etc et d'injustice, et ça peut être aussi, euh, alors là c'est quand on, parce qu'en fait la vidéo est pas forcément montrée, des fois ça peut être juste le processus de faire la vidéo voilà qui permet euh, de réaliser ces objectifs-là, hein. j'aurais pas dû appuyer. Euh, <rire> <rire> euh... Voilà, Attends. reviens en arrière, reviens. voilà, voilà c'est et donc le troisième objectif, ça peut être, quand on montre la vidéo finalement à des publics extérieurs, ça peut être de donner une voix politique à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de parler dans les arènes publiques. Euh, ça peut être d'essayer de, voilà, de, de montrer du doigt dans la vidéo les structures politiques dominantes et donc de les remettre en cause. Euh, parfois c'est utilisé aussi pour évaluer des politiques publiques. Euh, essayer de tenir les décideurs politiques plus euh, accountable donc c'est les gens qui sont les bénéficiaires de la politique euh, qui prennent la caméra et qui documentent euh, voilà, dans leur village comment ça... quel impact, quel effet ça a euh, et puis ça peut être aussi donc moi c'est la façon que j'avais utilisée au Népal pour euh, ouvrir des débats euh, à des voix et à des euh, représentations des cadrages euh, alternatifs c'est à dire euh, euh, c'était sur le changement climatique quand j'avais travaillé au Népal et euh, c'était un peu bah, ouvrir euh, les, les débats sur euh, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité pour euh, les gens euh, qui sont le plus euh, affectés parce qu'en fait le changement climatique c'est souvent euh, un, un débat d'experts de, hein, et euh, donc l'idée c'était de faire un peu remonter euh, voilà, les voix des gens qui sont le plus affectés par le changement climatique et de montrer comment eux ils ressentent euh, et comment est-ce que il, il représentent en fait leur vulnérabilité. Euh, voilà. et pourquoi la vidéo en fait euh, parce que bah, c'est artistique hein, donc euh, voilà ça, ça peut être très évocatif quand on voit un film euh, ça a aussi un certain pouvoir de persuasion et puis euh, ça peut appuyer à l'action au travers de d'identification quand on voit un film on peut s'identifier aux gens qui, sont, euh, qui parlent dans le film. Euh, ça peut être un objet intermédiaire aussi, quand il euh, y a des gens euh, qui sont réunis autour de la table et qui n'ont pas l'habitude de se parler. Euh, donc ce que j'avais fait au, au Népal, il hein, euh, y avait des agriculteurs et puis il y avait des décideurs politiques qui en fait étaient jamais assis autour de la même table. Et le fait que les agriculteurs, donc on avait d'abord montré le film où les agriculteurs parlaient, euh, donc c'était à la fois qu'il parlait mais c'était dans le film et même s'il disait beaucoup de choses, euh, beaucoup de revendications vis-à-vis euh, <rire> -vis du gouvernement, mais finalement ça passait mieux que euh, voilà, s'ils étaient... Euh... bon après ils ont parlé ensemble, ils ont discuté euh, directement, mais disons que ça permettait euh, voilà, d'avoir un objet un peu intermédiaire. Euh, voilà Donc la différence avec un film documentaire, parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi réaliser un film documentaire, je ne sais pas, sur la vulnérabilité au Népal et à l'interview avec les gens, euh, bah là, c'est en fait euh, les participants qui décident euh, qu'est-ce qu'ils vont montrer dans le film, euh, voilà, qu'est-ce qui est important, à qui ils veulent montrer le film, etc. Donc c'est eux qui, euh, donc, qui ont un peu de, euh, voilà, de contrôle sur le, sur le film. Euh, et puis, euh, voilà, donc ça offre le point de vue des personnes qui sont directement concernées et la qualité artistique est secondaire. Donc, on ne cherche pas à avoir un film qui va emporter euh, la panique. De... Euh, voilà, donc l'expérience peut-être rapidement au Népal que j'avais menée donc sur les politiques d'adaptation au changement climatique. Là, donc euh, On avait formé en fait deux groupes, euh, un groupe d'hommes et un groupe de femmes euh, euh, en zone rurale au Népal, hein, les zones de plaine près de l'Inde. Et ensuite les films avaient été montrés par des journalistes à des décideurs euh, politiques. Hein ou à des experts qui avaient répondu en fait dans un entretien filmé euh, en disant, voilà, le film, je ne pense que ça, etc. Et euh, ensuite, ça avait été... Euh, donc l'interview filmée de l'expert et euh, le film avait été euh, mis ensemble, monté ensemble, et ça avait été un programme télé hebdomadaire qui était passé à la télé, puis après on avait organisé des dialogues, euh, comme je vous disais, qui réunissaient à la fois les, les agriculteurs et les décideurs politiques. Euh, voilà. et alors les résultats, donc ça a permis de partager les expériences de vulnérabilité. Et en termes d'effets, euh, bon alors c'est toujours euh, difficile, à, difficile à mesurer. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais analysé en fait les débats qui avaient eu lieu. Et j'avais regardé de quelle manière ça permettait de prendre conscience euh, du rôle des structures politiques et économiques. Parce qu'en fait, quand, euh, enfin, dans les politiques climatiques... Euh, on parle souvent de causes de proximité, voilà, les gens sont vulnérables parce qu'ils sont pauvres, par exemple. Et en fait, on ne parle pas de « mais pourquoi ils sont pauvres ?». <rire> ils sont pauvres parce qu'ils sont systématiquement, voilà, telle caste ou telle, voilà, où les, les femmes sont systématiquement, ou telle classe sociale sont systématiquement discriminées de l'accès à tel et tel service public. Enfin, voilà, donc, ça... Euh... Voilà, donc j'avais analysé plutôt ces, ces aspects-là dans les débats. Et puis après, il y a eu quand même des décisions politiques locales. En fait, euh, suite, euh, parce qu'il y avait un journaliste donc, qui était interviewé, euh, un décideur politique local, et suite à cela, il y avait euh, un des ponts euh, voilà, qui montrait dans le film, qui était inachevé depuis 5 ans, qui avait été réparé. Donc, des petites actions. Donc voilà. Alors, après l'expérience en France, c'était assez, euh, assez différent, là. Donc, le contexte, c'était sur les coteaux de Gascogne, sur la transition agroécologique, euh, autour de problématiques euh, d'érosion du sol, de maintien de l'élevage, euh, voilà, préservation des paysages et de la biodiversité. Euh, donc ici, l'idée au départ, c'était que ce soit les agriculteurs qui fassent un film, et en fait, euh, ils, ont pas été très... ils ont été un peu timides, ils n'étaient pas très très chauds. Et euh, du coup, ils ont proposé que ce soit les étudiants euh, du CFA, euh, donc les, les apprentis euh, qui sont en BTS, euh, qui réalisent le film. Donc du coup, on est allé les voir, et puis leurs enseignants étaient assez partants, donc on est parti là-dedans. Donc c'était un projet, c'était le projet de communication euh, des étudiants en BTS. Euh, donc on les a formés à la vidéo, après ils ont réalisé le film que je vais vous montrer, on a organisé deux projections de débats, une locale sur les coteaux et une à l'insat, avec plutôt des, donc, on des décideurs régionaux. Euh, voilà, donc c'était plutôt... Euh, je vais peut vous montrer d'abord le film. On a plutôt parlé d'accompagnement de, des agriculteurs sur le changement, et on a aussi évoqué les, les dispositifs de politique publique euh, en place. Alors, alors oui. Donc en fait, oui, finalement, peut-être pour résumer, autant au Népal, on était plutôt dans ces objectifs-là, autant euh, là, sur les coteaux de Gascogne, c'était euh, plutôt euh, dans une perspective d'échange de, de connaissances. L'érosion et le maintien de la vie des sols sont une problématique majeure de l'agriculture d'aujourd'hui. Dans le cadre du projet Cotera, l'INRA ainsi que les BTS en production animale du CFA de Saint-Gaudens se sont réunis pour réaliser ce film. Nous sommes donc partis à la rencontre des acteurs du territoire Commingeois afin de partager leurs ressentis sur les pratiques agroécologiques. Malheureusement, nous n'avons pas pu interroger les opposants à ces pratiques car ils n'ont pas souhaité participer à ce projet. Aujourd'hui, on constate une évolution de la demande des consommateurs ainsi qu'une demande de l'évolution de la demande sociétale. Tout ceci a entraîné une évolution du regard par rapport aux pratiques agricoles à l'échelle de notre terre, de notre globe. Par rapport à ça, le consommateur veut aujourd'hui un impact limité sur son territoire, sur lequel il vit. Il veut que son territoire soit vivant et qu'il puisse consommer des produits de qualité qui soient garants d'une sécurité alimentaire. Le commencement de cette réflexion, et l'interrogation sur la vie de notre terre. Pourquoi pas sans semi Direct Pour des raisons diverses, notamment l'érosion. C'est vrai qu'au printemps, on a souvent des orages, voire même des, des terres qui sont bordées de cours d'eau qui viennent à déborder lors d'orages de, de printemps. Donc de l'érosion hydrique due aux inondations de certains ruisseaux. Forcément, au printemps, on a toujours au moins un orage, si ce n'est pas plusieurs qui viennent dégrader la, la surface du, du sol qui a été préparé trop finement. Et donc à chaque fois qu'on qu sème, en fait, on a toujours peur de l'orage et toujours peur des, des dégâts que ça peut occasionner par la suite. D'un point de vue aussi, euh, tant de travail en étant éleveur et avec de la strength et étant seul sur l'exploitation, ça devient vite compliqué de, de devoir travailler les sols sur la récolte des fourrages et le soin des animaux. Et il y a aussi une question un peu personnelle de, de respect des sols, de respect de la vie biologique et de, de vouloir amener la, le métier de l'agriculture plus en respect des, de la nature et des cycles biologiques. Donc, la première des choses, c'est qu'on est, qu est rentré dans le mur hein, financièrement et il fallait trouver des solutions. Alors, quelles alternatives s'offrent aux agriculteurs les couverts, les couverts végétaux, végétaux. pour moi, c'est la priorité pour commencer à changer son système d'exploitation. C'est par les couverts végétaux qu'on qu réapprend à regarder son sol. Ça aussi. Et c'est par les couverts végétaux qu'on ramène de la vie dans les sols oui. et du coup avoir des, des sols plus résilients et qui me permettent d'augmenter la production. On va essayer peut-être une semaine de la fèveurole à l'automne après avoir récolté le maïs. On passera une couleur de des chômeurs à disque et implanter la fèveurole dedans pour euh, essayer que ça, ça occupe le sol pour l'hiver. Ça, on n'en fait pas non plus parce qu'on a les sols qui sont couverts toute l'année avec les bêtes. Hein. Ça, ça va bien pour un céréalier. Du coup. Et nous, c'est vrai qu'on s'est pas du tout posé la question pour ça, parce que euh, toute l'année, les sols sont recouverts, et, que ce soit par les céréales ou, ou les métails pour les bêtes, il hein, y a toujours, hein, toujours un truc dessus. c'est pas si évident que ça. Bon, Je n'ai pas une trop grande surface pour permettre de du jour au lendemain de, de changer de de technique, euh, voilà, parce que si je loupe tout la euh, première année, je risque de pas mmh. Je ne vais pas avoir de nourriture pour les vaches, je n'aurai pas de céréales pour vendre. Nous avons échangé de système à partir de 2011, et euh, c'est en 2012 et à l'automne 2012 qu'on a commencé par des semis de semis directs, donc tout ça par réduction de charge et sans savoir trop où c'est qu'on allait. Et... Il y a une petite partie des agriculteurs qui, qui ont déjà amorcé les changements, il y a une grosse partie qui regarde de, de façon euh, assez interrogative euh, tout ça. Euh, qui ont plutôt, euh, je vais dire, peur du changement, mais ça c'est assez humain. Si on peut se remettre en question, à un moment donné, il faut être bien dans la merde aussi. Voilà. Parce que quand tout va bien, bien on ne se remet pas en question sur ce qu'on fait. Il y a des petits problèmes du quotidien, mais ça passe financièrement, ça passe toujours. Quand ça ne passe plus, ben à un moment donné, il faut trouver une solution. Pour l'ensemble du, du système, c'est une vision globale en fin de compte du système. Ouais. Et c'est vrai que c'est cette appli technique qui est le plus compliqué à amener sur les exploitations parce qu'il euh, bah, faut rentrer par une petite porte, hein, commencer à faire ses propres essais, soit sur un pâturage, soit sur un couvert, et puis petit à petit, euh, mettre la globalité de l'exploitation. Et quand on commence à agrandir chaque méthode... Euh, à l'exploitation, c'est là où euh, l'agriculteur prend de plus en plus euh, conscience de l'impact qu'il a sur euh, l'écologie. On ne maîtrise pas bien techniquement, voilà, on ne sait pas trop où c'est qu'on va. Euh, Est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper sur des choses à long terme, des fois comme de, de l'agroforesterie ou de la réimplantation de haies. Et voilà, et c'est des projets à, à moyen terme. Pour accompagner ce changement, les politiques publiques ont imaginé différents dispositifs. Alors, sur l'agroécologique, très clairement, c'est une préoccupation des Français. Donc, je crois que l'État l'a compris, et l'État au-delà de l'État, les, les pouvoirs publics. Donc, il faut vraiment qu'on accompagne notre agriculture pour aller vers de l'agroécologie. Et vous savez que la loi, généralement, elle suit les mouvements de la population, les mouvements sociaux. Donc, la loi, elle tend aussi vers l'agroécologie. Et nous, il y a une loi importante sous le gouvernement précédent qui s'est prolongée avec euh, la loi sur l'alimentation récemment. Voilà. Alors, comment faire pour accompagner les agriculteurs dans l'agroécologie Parce qu'en fait, fondamentalement, c'est un changement des pratiques. On ne fait plus de l'agriculture intensive, on fait des produits de qualité et surtout, on protège nos sols. Voilà, différentes manières. Alors, il y a à la fois l'aide technique et l'aide financière. L'aide financière, c'est le plus simple, c'est l'accompagnement. Vous avez d'une part l'État, ce n'est pas le plus important. La compétence agriculture, elle est à la région. C'est la compétence, dans la compétence économique. Et ensuite, la région peut déléguer au département. Et puis ensuite, c'est l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est aider les gens à changer leur pratique, à produire autrement. Donc ça, c'est essentiellement... Alors là, le, le département continue à faire un travail important avec des conseillers agricoles qui accompagnent les agriculteurs, mais également la chambre d'agriculture, les chambres consulaires. Voilà, c'est les deux piliers essentiels qui accompagnent les agriculteurs vers de nouvelles pratiques. Tout à fait, par rapport à l'appui technique en Haute-Garonne. Euh, oui, effectivement, par rapport à cet appui en Haute-Garonne, il y a eu quand même pas mal de projets qui ont été suivis aussi avec les projets défis. Il y a eu quelques choses qui ont été faites quand même au niveau euh, appui technique, mais par groupe hein. et euh, un petit peu aux grandes cultures. Mais très peu dans, quand on prend le bassin Sud-Comminge, c'est vrai qu'on avait peu d'appui peu ouais. à ce niveau-là. On a rejoint des, des, des personnes, des ingénieurs, euh, qui nous ont permis de, de nous encadrer et en même temps d'apporter toute une connaissance sur l'agronomie du sol, euh, chose que nous n'avions pas. Ces efforts seront garants de l'avenir des territoires. Par la même occasion, en fait, ça m'a fait redécouvrir un petit peu, ou même découvrir carrément, euh, ben, la vie du sol. Parce qu'on savait vaguement qu'elle existait, mais en fait on ne s'y intéressait pas. Quoi. Euh, on nous avait toujours présenté le sol comme une structure, euh, comme un support physico-chimique, en fait, sauf qu'il y a quand même la biologie qu'on oublie. Et donc, quand on s'intéresse à tout ça, euh, voilà, ça devient passionnant. On se prend vraiment au jeu, on passe un peu moins de temps assis sur le tracteur et, et un peu plus à quatre pattes dans le champ pour voir ce qui se passe. Et c'est vrai que finalement, le, le travail du sol est malgré tout assez destructeur de toute cette vie et cette faune, et notamment des vers de terre. Alors, les vers de terre, c'est la partie la plus visible, on va dire, de, de cette faune du sol. Donc, euh, voilà, travailler avec la nature et pas contre la nature afin de de dégager du temps pour euh, que le système soit viable et vivable. Donc, Pour pallier au problème d'érosion des sols, l'utilisation des techniques euh, de semi-direct, de techniques simplifiées et de couverts végétaux sont des alternatives à développer. Elles garantissent euh, l'amélioration de la fertilité des sols tout en limitant euh, l'apport des, euh, des intrants euh, externes à l'échelle de l'exploitation. Le résultat concrets à l'échelle de, des exploitations qui pratiquent déjà ce changement sont la rentabilité économique de ces systèmes avec une maîtrise des charges et aussi une valorisation de leurs produits. Ceci correspond à une évolution de la demande sociétale euh, qui est présente aujourd'hui mais qui se renforcera demain. Ces changements permettent ou vont permettre d'améliorer le regard du consommateur vis-à-vis -vis de l'agriculture. Et tous ces efforts euh, qui sont menés conjointement par les différents acteurs permettront de garantir à nos générations futures un environnement un peu plus sain. Et, et par extrapolation, si les animaux sont en meilleure santé sur des sols vivants, malgré tout, et bien on peut extrapoler ça aussi à aux consommateurs et in fine l'agriculture c'est pour nourrir les consommateurs et on peut avoir aussi demain prétendre avoir une population en meilleure santé si les sols sont en bonne santé donc c'est déjà avoir des sols vivants qui stockent du carbone qui est en excès dans l'atmosphère et avoir une population vivante de ces produits là de meilleure qualité pour avoir une population saine qui dépense moins de médicaments.